Il a décidé de s'attaquer de, de manière assez frontale au cheminot, notamment avec la question euh, euh, du recours aux ordonnances où il veut accélérer à tout prix le rythme c'est vraiment une offensive sans précédent à travers la question du statut euh, des conditions de travail, de la privatisation etc l'objectif là c'est de dire on va transformer euh, euh, les, deux épiques, enfin, les trois épiques SNCF si dans l'immédiat le, le capital restera 100% public, c'est une logique de vouloir tourner les entreprises vers la vers la rentabilité et aussi en fait de privatiser petit à petit ligne par ligne, chantier par chantier, atelier par atelier la SNCF. Concrètement, c'est une dégradation des conditions de travail, c'est la suppression d'effectifs. L'État disait qu'il allait reprendre la dette du ferroviaire, finalement, ça serait une négociation d'ici 2022, donc qu'une toute petite partie de la dette. Et le dernier élément, c'est qu'en fait, quand on va demander une augmentation de salaire alors qu'on a déjà des salaires assez, assez dérisoires et que l'entreprise a 50 millions, milliards de dettes sur la gueule, bah, en fait, ils nous expliqueront qu'il faut serrer la ceinture, qu'il faut faire des gains de productivité, qu'il faut, qu faut travailler plus. C'est évidemment la volonté de, de chercher à, à supprimer des postes. En fait, encore et encore, on est à 15 000 suppressions de postes en 10 ans je crois. Euh, comment on fait pour euh, transporter plus de voyageurs avec moins d'effectifs Moi je sais pas en fait. Avec la nouvelle réforme, ils vont recruter en CDI. Et euh, ce que ça veut dire concrètement, bah, euh, c'est euh, moins de protection sociale, euh, c'est euh, euh, moins de. C'est euh, commencer à attaquer petit à petit euh, la retraite des cheminots, etc. pour euh, faire en sorte que le statut n'existe plus en on, on grève depuis le 23 décembre 59 minutes par jour par rapport à, à la surcharge de travail sur les travaux euh, voilà on a eu euh, le directeur du SNCF Réseau qui nous expliquait que ça faisait déjà deux ans que c'était galère parce que euh, hausse de la charge de travaux et qu'en fait on en avait encore pour huit ans pour euh, faire les tâches urgentes en termes de travaux les collègues euh, ils, ont commencé, ils commencent à tirer la langue et euh, ce qu'ils veulent c'est euh, euh, euh, voilà plus d'effectifs euh, des travaux qui soient assurés en, en, en toute sécurité et en même temps euh, voilà avoir aussi une augmentation de salaire parce que euh, nous euh, voilà moi par exemple je suis à 1600 euros net par mois en travaillant euh, euh, les week-ends de nuit je suis en 3 8 euh, c'est quand même pas euh, le privilège que nous euh, que nous Enfin, que, que, que prétend euh, le gouvernement et les médias, c'est euh, voilà, on a des petits salaires par rapport aux tâches qu'on effectue. Les collègues étaient pousser à une grève de 59 minutes par jour et une grève de 24 heures tous les mois pour pouvoir se réunir en assemblée générale, discuter, construire la grève pas à pas. Je pense qu'il faut saisir de toutes les opportunités pour faire monter la pression, voir où est la dynamique à date du 12, c'est un premier pas pour voir où est-ce qu'on va construire une grève, et on sait que si on veut faire plier le gouvernement, il faut construire une grève reconductible, donc voilà, prendre la température, faire des premiers tests, faire monter un peu de